unique, hier ou éternellement, il le même, oh éternellement, Chante, il est le même, hier ou l'éternel, oh, hier ou l'éternel, oh, éternellement. oh, je vais chanter pour Jésus, Ça que c'est mon dernier dans ma vie de tous les jours, oh, sa victoire nous appartient. m'a Oui, dans ma vie de tous les jours. Ah, sa victoire nous appartient. Je vais clamer pour Jésus. Oui, dans ma vie de tous les jours. Ah, sa victoire nous appartient. oh my, my, Oh, kumamae, kolo yesu e kumama Kumamae, mwana n'zambé Kumama na yo ye. Oh, Kumama, kumamae, kolo Yesue kumamae Oh, Yesue boli m'amotema, boli m'amotema Kumama, na bete liyo m'apokopo na bolamuno. Kumama na, ye. oh, yesu, na yeah, oh, yo Oh, Yesue Oyone oh kisiasoni kisiasoni eh, kumama kisiasoni na soyo de la yo dame yo to mama aso oso lojo na motema no mobiba mm -hmm. oyone oh moye kisi debo -mo, moye ti debo -mo, eh, kumama lokola na koyemba ya mo osante na paye Oye ndepo yepi sinsebo, oye ndi sinsebo o kuma Nako yepa kolo kolale ya yoke si jida Kuma mana yo Kolo yesu wa kuma Kolo yesu wa kuma Kolo yesu wa kuma Kolo yesu wa kuma Kona lansato yo Kukuna salinyo saw Kukuli mabiso Atali singa mole mbuna maa j'ai confiance ici, le le le j'ai confiance. Parce que tu prends des congrières. Oh Goloye Soué. J'ai confiance. Ah, j'ai confiance. A ah, na simbi makambola dans Simi Makambo la quitte, naïeboko qui Dis-le. J'ai confiance. Parce que tu prends des compouilles. Oh Goloye soué. Je, si Je confie. Je Je confiance. Je ma ma oui. -ma um Je confie. Je Je je confie en ce coup, Papa. Cet commençait à dire à Dieu de te parler ce soir. Seigneur, parle-nous, nous voulons être enseignés ce soir par toi. Seigneur, parle-nous, nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons être dirigés, conduits par toi. Nous voulons écouter ta parole. Il est écrit, mon peuple, est périt par manque de connaissance. L'ignorance nous éloigne de la connaissance. L'ignorance nous écarte de la connaissance. Nous devons toujours apprendre à être enseignés, à être instruits par Dieu lui-même. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, parlez-moi dans l'Ignayokayo, et est un implice dans ma vie physiquement, spirituellement au nom de Jésus, prions là où nous sommes. Nous devons être Dieu. nous devons être nous que nous passions. Ce soir, nous voulons t'écouter, c'est Dieu de voir. silam kuzabonga. Eku siseka lezonto. Dinabungu tubunde Amen. Amen. Iyawazalukhumu. Soko kukozo ya Biblia nalumbango. Sasa nginikunika izonto. mokanda ya bubini. Bobimiwana 1. Toi qui Verset le Dieu des verset. verset petoko le Dieu des verset. verset. qui es les, troupeaux, les et il mena des troupeaux derrière les désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de fées au milieu d'un buisson. Moïse y regarda et voici les buissons étaient tout en fées et les buissons ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Honte tes souliers et tes pieds. Car les liens sur lesquels tu te tiens. Est une terre sainte. Nous fermons les yeux et nous prions. Tendre Père. Papa. Seigneur nous voulons être enseignés Et par toi même. Enseigne-nous. Afin que nous puissions découvrir. Le mystère caché. Ma mi. Ce que tu as réservé. Oh yo, bon pour nous tes enfants. Pour na yo, afin que ce soir. Te que nous puissions les découvrir. Zwa, et que nous puissions marcher. Tambola, dans ces traces. Na kati yandelo, de ce que tu veux. Oh yo, lingui, pour nous. Pour na bisso, et je menace. Pena, tout ce qui n'est pas de toi, oh, tout esprit d'envoûtement, mo de voyage de pensée. Oye, si. de distractions, toutes sortes de mauvais esprits, je les bannis et j'anéanti cela dans ce lieu. Dans ce lieu. Si je veux que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit couronné de gloire. De maintenant et à jamais, et tous ensemble nous disons amen. Amen. amen amen si tu peux donner une puissante offrande d'acclamation à a, Dieu. et tu vas prendre ta place bien aimé aujourd'hui nous sommes les mercredis c'est le jour de l'enseignement qui dit l'enseignement je peux dire que non c'est le jour où nous venons pour que Dieu puisse nous ajouter. Voilà pourquoi. Je te conseillerais De ne jamais manquer le jour de mes crédits. Parce que c'est le jour d'aujourd'hui. Que Dieu va ajouter encore quelque chose de plus. Ce que tu n'avais pas. Si peut-être tu en avais. Mais cela était il y est à, dans l'ignorance par l'amour et la compassion de notre Seigneur Jésus Christ, il va t'aider à éclairer ta pensée, ta façon de voir, komona, ta manière de comprendre, no en tout et pour tout. C'est pour t'aider pour que tu sois meilleur. Est-ce que tu peux acclamer très fortement Bien aimé, aujourd'hui, a l'aide du Saint-Esprit, il va nous parler autrement. Et le thème que nous allons parler ce soir, c'est les interdictions de Dieu. Les interdictions de Dieu. C'est que Dieu a interdit. Ce qui n'est pas autorisé à toi et à moi de le faire. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Bien aimé, de là où nous venons de lire la parole de Dieu, on nous parlait de Moïse. Moïse c'était tout sa première fois de se croiser avec Elohim. Amen, amen. amen. De se croiser avec Dieu. C'était toute sa première fois. Mais c'était dans une circonstance qui avait fait de sorte que non. Et qui était Moïse. Mose. Et Dieu qui se croise. Mais après qu'ils se sont croisés, il y a des choses qui s'étaient passées. Na ki. La Bible me dit Moïse, Mose, il faisait perdre le troupeau de Jétro sur le Le Jétro, qui était sacrificateur de Mandia maintenant Moïse qui était son serviteur Amen Amen Amen Avec Moïse Mose, soit le serviteur de Dieu il était d'abord le serviteur de Jétro Amen Amen Amen Amen parce que c'est là que Dieu lui a, lui a raconté. Il faisait perdre le troupeau de son beau-père. Yeah. Bon père mais la Bible me dit L'ange de l'éternel Lui est à Paris ye Dans une na flamme ye. de feu kati nan, kati kati nan mote, Au milieu d'un bousson kati kati Mais Moïse était guéri, mais savoir Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et la Bible me dit Les boussons étaient en feu la Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit Moïdi Ça c'est une vision pour moi. Pour Je nanga. vais me détourner e na pour voir, Pou voir nanga. Nanga. quelle est cette grande vision. Amen, amen, Amen. Pour que Dieu arrive. Yawe akoma. A sonner Ou à pénétrer la vie d'une personne. Mo il ne vient pas comme les hommes. A, a Mais il vient d'une manière miraculeuse. Moko amen, amen, amen. Il vient d'une manière na débordée. Oyeleki. Pour faire voir au, à l'homme. C'est bien moi qui, qui se présente au devant de Dieu. Amen, toi. amen. Et la Bible dit: il dit. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande question. Et pourquoi oui. les buissons ne se consumaient point. Quand il a eu cette pensée, maintenant l'éternel vit qui s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oh Et dit Moïse, Mose. Moïse, Mose. il répondit Mais voici. Amen, Amen. amen. Bien-aimé. Dieu ne prend pas un parvenant. Amen, amen, Amen. Pour que Dieu t'appelle et que tu sois sélectionné par lui, ah, yopo, il doit d'abord faire l'alerte de ta personne. Amen, amen, Amen. Dieu ne prend pas, ne prend pas les gens. Par les sentiments, ou parce qu'on a dit, tu lui mérites, tu dois lui prendre, et il doit être à côté de toi. Non. mais Dieu prend les gens, il est étudie d'abord, il fait des martyrs. de ce que tu es et de ce que je suis. Amen, amen. Amen. Maintenant la Bible dit. N'approche pas d'ici. En te souliers de tes pieds. Dans le lieu sur lequel tu te tiens. Et une terre sainte. Ne t'approche pas. Honte oh, tes souliers de te Parce que la gloire que tu, toi tu te retrouves, c'est une terre sainte. Amen, amen, amen. Moïse était curieux d'écouter sa première fois d'écouter de telles paroles. So e. Comment? La première fois de me raconter avec cet homme, j'ai toujours passé dans ce lieu. Mais lui, il me dit que non. La première des choses, je dois ôter les souliers de mes pieds. Parce que l'endroit que je me retrouve est une terre sainte. Qu Qu'est-ce qu que cela veut dire Amen, amen, amen. Bien aimé ce soir. A l'aide du Saint-Esprit, tu vas mon découvrir mon beaucoup de choses. J'ai dit, nous parlons sur les interdictions de Dieu. Nous avons des aspects Nous avons des aspects d'interdiction. Interdiction de Dieu. Et qui Et interdiction de Satan. Amen, Amen. Amen. Parce que nous parlons de ce qui est spirituel. Dans la spiritualité, on voit que Dieu. Et on voit que Satan le diable. Entre le deux. Bango mi balé. Si tu veux t'accrocher à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les interdictions. Zanaba, so e les choses qu'on n'a t'a pas autorisées, si même pas de toucher, okay, simba, même pas de les faire. si tu n'es pas so appelé de les faire, mais de les toucher. Parce que si tu oses, et qui de les faire pour de les toucher, il y a, ça y a la des la conséquences la qui vont s'en découler sur toi. Amen, amen, Amen. Ces conséquences, ça, ça peut être soit ta mort. Ou bien, soit un mauvais sort qui peut se présenter dans ta vie et ça reste e. et éternel bon parce que tu as blagué avec ki. les interdictions. Amen, Amen. Amen. Hey! Dieu a dit à Moïse yo, -mose. Ne t'approche pas d'ici On te, te de tes pieds car le lieu yo. sur lequel tu te tiens Est oh une terre sainte D'abord Par définition L'interdiction Cela veut dire Ce qu'on n'a pas autorisé Amen Ce qu'on n'a pas autorisé autorisé même dans le lieu que nous travaillons partout où nous sommes là où il y a de l'ordre il y a des choses qu'on peut te permettre de, faire, de toucher il y a d'autres choses qu'on va te dire mon frère ma soeur tu vois cette histoire tu ne peux pas le toucher Amen, amen, Amen. Partout que nous sommes. Nous sommes tu travailles. Aux tu connais bien ces principes. Amen, Amen. amen. Et j'ai bien dit que non. Il y a des, de, de, des aspects d'interdiction celui de Dieu et celui de Satan. Et il y a. Une chose que nous devons comprendre. La première des choses. Avec Dieu. Il a dit dans sa parole. Si on peut nous présenter dans 1 Chronique chapitre 16 verset 20. Écoutez ce que Dieu a dit. 1 Chronique chapitre 16 verset 22. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. La Bible dit, « Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas mal, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Amen. Dieu a dit, « Ne touchez pas. Te Amé, ouais. ba, wa, Et ne faites pas mal. À qui? À mes prophètes. À mes prophètes. Ça, c'est la première interdiction. Où est la liboso. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que les hommes de Dieu, écoutez-moi très bien, les hommes de Dieu, ce sont des hommes sacrés. Homme de Dieu, c'est un homme sacré. Ici, je ne parle pas des aventuriers. Ou faire des aventures avec les hommes de Dieu. Mais je, je te présente. Les hommes de Dieu. En bonne forme. La Bible a dit. Bible bi ne touchez pas à mes ouin. ne faites pas mal. À mes prophètes. Prophète amen. amen. amen. C'est-à-dire. Une fois que vous osez. De toucher ou de faire du mal ou de parler même du mal à celui qui est sacré. Bien aimé, sacré, tu as les problèmes avec Dieu et non avec cet homme. Amen. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises, il église, y a beaucoup de choses. Qui ne, se, qui ne manifeste pas la gloire de Dieu. Nous cherchons la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce que. L'homme. Il est allé au delà des interdits. Il est allé toucher. Là où il ne fallait pas toucher. Amen. amen. amen. Il a osé. Il a osé. Il y a d'autres personnes qui se disent même si je l'ai fait, qu'est-ce que ça va me faire Amen, Amen. amen. Même si je l'ai fait, qu'est-ce que cela va me faire C'est-à-dire, il est entré de s'autoproclamer qu'il n'y a rien c'est-à-dire la parole que nous venons de lire, cela n'a pas de place dans sa vie. Faites attention. Amen, amen. amen. Faites attention. Ne touchez pas à mes Ce sont des hommes sacrés. Dieu a dit à Abraham, lui qui te maudira, je le maudirai. Je Amen, amen. amen. C'est Dieu qui a dit. Ça, Yango, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui allait réclamer à Dieu ses droits. Mais c'est Dieu qui réclame ses droits à ses hommes. Est-ce que tu comprends ces choses? -ce que Parce que. Poète il y a ce qu'on appelle des conseils, des conseils ma de n'importe comment et on s'est dit que non, par rapport à cette histoire, nous devons faire ceci. On a présenté une loi, mais pour qu'on soit au-dessus de cette loi, voilà notre manière de vivre. Mais ici ce n'est pas ça. Ici c'est Dieu qui a mis cette loi. Et cette loi est irrévocable. Cela est intouchable. Ça, est, ça ce n'est pas la loi de la Constitution. Parce que la loi de la Constitution, on peut les révoquer. On peut les changer. On peut modifier. Mais ce que Dieu a dit dans sa parole ça reste d'éternité à l'éternité toi tu ne peux pas venir même si tu es bourré d'argent tu as de la fortune tu, tu ne pas tu peux venir, pas venir dis que non je refuse ce que Dieu a déclaré je mets ce que moi je vais. non amen amen Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Je ne travaille pas dans le favoritisme. Amen, amen. Je ne favorise pas le mal. Ce qui est mal reste mal. Et ce qui est bien reste bien. que laisse que le Saint-Esprit t'aide à faire ce qui est bien, bien. et non à faire ce qui est mal. Amen, amen. Amen. Les interdits. La première des choses Ne touche pas aux hommes de Dieu pas Le jour où tu vas oser Tu n'auras pas les problèmes avec cet homme Il peut partir Il s'en va, il en va. Mais en retour Le, le Dieu qui va s'en charger de a pas y a Même ici pas aujourd'hui Mais demain après demain Il y aura des conséquences c'est très dangereux C'est vraiment dangereux Voilà pourquoi aujourd'hui Il y a beaucoup de gens qui chantent des églises Il était ici Demain il est là-bas Demain il devient là-bas Il est parti par là -bas. Il est en train de patroger dans beaucoup des églises Parce que Ce qu'il avait fait Comme il n'avait pas réconcilié Maintenant les conséquences le suit par derrière il y a beaucoup de gens qui sont réclamés par la loi de Dieu La loi de Dieu les réclame Voilà pourquoi Même si tu demandes la présence de Dieu Tu demandes que Dieu puisse t'impacter Avec tu sortes de puissance Il n'y a rien Absolument rien Parce que c'est toi qui avais commencé Amen, Amen, amen. Bien-aimé. Il y a encore une autre chose. Il y a ce qu'on appelle les choses sacrées. Les choses sacrées. Ça, je m'en vais très loin pour te présenter ce qu'on appelle les sacerdotes de Dieu. Les sacerdotes de Dieu. Amen, amen. Amen. Bon amen. <laughs> Amen, Amen. amen. S'il y a des fétichers, so notre Dieu, il est plus que les fétichers. Ah, amen. amen. Amen. Amen. S'il a des marabouts y a des marabouts. So marabou, si les marabouts viennent dans ce lieu. So tu commences si ka... à voir père. Yo Mais tu n'as pas peur de Dieu. Yo so aimé. Là tu as tapé à côté. Pencho, beti mo panzi. Amen amen. Amen. Regarde quand on te dit seulement. Ba no comme on a volé quelque chose dans la maison. L on ne sait pas identifier qui est cette personne ba qui a, a volé nous allons faire voir aux astrologues que non il y a quelque chose qui se passe tout le monde commence à trembler oh ce n'est pas moi oh ce n'est pas moi tu as peur, a peur aux hommes des démons mais, mais tu n'as pas peur de Dieu C'est une chose très grave amen, amen amen il y a ce qu'on appelle les interdits aux choses sacrées de Dieu tout ce qui est dans ces lieux cela est sacré mais ça m'étonnerait de voir un fidèle qui quitte sa maison dans cet endroit il, de il fait des jeux de blagues de Amen Amen Amen il mange, liana, yes. il ne sait pas où se trouvent les poubelles. Ebite, beleza, il prend les immondices, mike, il met ça partout. Zon, bwa, bisika, hey! Hey! Dans la maison de Dieu, tu joues de la sorte. Amen, amen. amen. Jésus a dit, yes, ma maison Ndako, sera appelée Eko, ben, la maison de la prière. Mm Ma maison. Ma maison. Amen, amen, amen. Le jour où il était entré dans le temple, il la a trouvé qu'il y avait du désordre. Lui aussi, Yepe. il s'était manifesté dans les désordres. Ami, na si tu mets les désordres dans cet endroit, tu vas si ka... mettre le désordre dans ha, ta vie. Na yo. Amen, amen. Amen. amen. Quelqu'un ne sait pas que non. À l'église, on doit se soumettre. Tu viens de ta maison, tu entres, le, le protocole te présente, voilà la place que tu dois t'asseoir. Tu dis non, non. Moi, le lieu que je m'assois, c'est là-bas. Fais attention. Il a les interdits. Les choses que toi tu vois que c'est trop petit. Tu les négliges. Les bien-aimés sachent très bien non. Ça va te rattraper quelque part. Amen, Amen. Tu prends les chefs de l'église. Tu commences à mettre tes pieds. Ça, c'est les habitudes de tous. On vient à l'église comme on sait que non aujourd'hui c'est la retraite nous allons nous réunir dans ce lieu on doit pas dire n'importe quoi sache le bien que non le Dieu de l'éternel est sur toi Amen Amen Amen c'est Jésus qui est le chef de l'église yes, <randing God> Comme il est le chef de l'église Il sait comment contrôler son église Tu ne peux pas venir Mettre de n'importe quoi Aussi bien longtemps que non C'est lui-même qui le contrôle Si tu viens avec de telles pensées le très bien que non Dieu va te troubler tu n'as jamais vu que tu entres dans ce lieu tu commences, tu commences à faire tes histoires la folie t'attrape on prie. et que la folie ne, ne te quitte pas là c'est Dieu il y a l'incidu L'éternel. Et il y a aussi l'incidie les hommes. Si Dieu a déclaré quelque chose dans ta vie, personne n'a le pouvoir d'enlever. Si Dieu a décidé aujourd'hui, ta vie c est, c est fini. C'est fini. Et s'il si Amen, amen. amen. C'est la raison pour laquelle. Nous devons garder ce qui est sacré. Tout ce que tu vois, les micros, les chaises, chaise, et les bafles, tout ce qui est dans ce lieu, est sacré. On appelle ça, le bien de l'éternel. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi, mais c'est à Dieu. C'est Dieu qui a un mot d'ordre sur ça. C'est Dieu qui peut décider sur ça. Et ce n'est pas toi. toi. Tu te dis que non. Comme c'est moi qui avais acheté les chaises. Et que toi. non j'ai un problème. Il me faut rentrer à l'église. Pour prendre des chaises. Fais attention. Ce n'est pas à toi. Quand ça entre dedans. De, de, dans ce lieu, je ne prie à ça. toi, ça, mais c'est à Dieu, ni au pasteur ni, pasteur, ni à qui que ce soit, ça, mais c'est à Dieu. Ça, a zambé. Les choses interdites de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous, qui nous échappent. Parce que on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande. Dieu te demande autre chose. Alors, si tu fais autre chose, c'est-à-dire, tu n'as pas le même langage avec Dieu. Tu n'as pas le même esprit avec Dieu. Pour que qui est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, il faut que l'Esprit de Dieu soit mo connecte avec ton Esprit. Et, ton et, mo et dans yo. ce moment, il si y aura, y aura de la manifestation de la puissance. Mais aussi bien longtemps que non, ton yo. Esprit mo et son Esprit. A des doutes de A des rancines de A des te, problèmes de ma ma karon, Bien aimé bon, ame Même ame si tu as jeûné Du matin du meil, au soir Il n'y a rien qui va se faire ko ko Amen, Amen Amen Je reste dans, dans l'ordre Je reste dans ses principes Tu viens à l'église Tu veux offrir à Dieu mais regarde ce que tu viens mettre ta conscience même va vous reprocher que non ça c'est que je viens de mettre ça, ça ne mérite pas si tu n'as rien on comprend que tu n'as rien mais si tu as quelque chose pourquoi tu peux jouer avec les choses de Dieu amen, amen Amen on a remis les enveloppes si tu n'étais pas à me de les remettre le jour qu'on avait dit ne prends pas ta prend mieux de laisser au lieu d'accumuler les problèmes. Il y a combien des enveloppes qui restent encore Chez toi. On n'est pas là comme le bout commissaire pour commencer à demander tout à chacun qu'est-ce qui qu qu reste chez toi non ta conscience elle-même doit te reprocher dès que je suis là j'ai un problème avec Dieu il me reste des choses on ne reste pas avec la dette de Dieu amen amen, amen. là tu es entré de mettre des barrières dans ta percée. Amen, amen. amen. Tu mets des barrières. On ne joue pas avec ce qui est de l'éternel. Amen, amen, amen. Tu peux blaguer autre chose. Mais quand on te dit que non, ça, ça c'est pour Dieu. Bien aimé, tu dois s'abstenir. Amen, amen, amen. Écoutez Interdire, c'est défendre. Quand on défend quelque chose, quand on défend, on refuse. C'est-à-dire qu'on protège à la personne moto qui vient peut-être toucher ou faire du n'importe quoi. On te dit que non, la chair, chair. est défendue. Penze pe Personne pe si ne peut pe mon monter ici Hors de kilt C'est si défendu e Mais regarde toi et moi Kasi ta Amen, amen On te dit que non c'est lié C'est défendu En dehors de, de kilt. Si ni. Mais toi tu viens Kasi yo ye. Avec ta façon yo. Tu viens faire pour faire N'importe quoi ah, Amen, amen, Amen. Bien aimé, Morning, amen. on ne joue pas avec les choses de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Les démons ne nous sont pas soumis. Oh, Jésus a dit oh, yo, a À mon nom, vous chasserez les démons. Amen, amen. amen. Il t'a dit a yo. Il t'a dit que non, a à, te, à mon nom, vous chasserez les démons. Ko, ko ben démon. Mais est-ce que quand tu chasses les démons, ben ba démon les démons t'obéissent Pas d'interrogation. Amen, amen, amen. Parce qu'il faut l'esprit lycée. Dès que je parle des morts, ils n'ont pas un mot à dire. Ils n'ont pas à répliquer envers moi. Parce que celui qui est avec moi, il est plus fort. Il est plus puissant. Mais je dis que non, ils vont quitter le corps déjà. Et les démons commencent à me regarder. Ils te rigolent. Qu'est-ce qui se passe pour dire que non, Pourquoi Dieu n'est pas avec toi. Amen, amen. amen. Pourquoi, Pourquoi tu as touché à ce qui est interdit? Comme si, tu as touché, Dieu si, si, ne sera pas d'accord avec a toi. Il faut pas y fait, faut y, fait, il y, y Tu restes isolé. Parle. Amen, amen. Amen. Tu pries tu crois que non uh, c'est là oh, je yo? suis dans la troisième dimension ah, la de la, avec des agitations Ounana, koko, koko, tika, tika. mais le diable est en train de te rigoler il s'agite. mais il y a rien avec lui Kasi, loko, mokote, katina, mais celui qui a l'esprit de Dieu il peut te fixer le regard et les démons qui sont en toi ils commencent à crier et Fui, toi vise toi vise te il, te pas. il ne te supporte pas Amen, amen. amen. Nous voulons nous les désirs de ce monde mais nous, nous ne voulons pas, pas, pas, pas entrer à ce que Dieu nous a appelé à faire Amen Amen on cherche à voir tout. Ce qui peut nous plaire. Oui. Ce qui peut te garantir sur la vie de ce monde. Mais pour ta vie spirituelle, tu ne fais absolument rien. Et il y a certains chrétiens qui ne se contrôlent même pas. Amen, amen, amen. il n'a pas les disciplines chrétiennes à lui lui il n'a pas de ces disciplines s'il faut parler so il doit parler s'il faut faire so il doit le faire il n'y a pas d'interdiction bon, -e mais bien aimé une vie chrétienne bon, amour, qui n'a pas d'interdiction -e ce n'est plus la vie chrétienne Amen, Amen. amen. T'as mieux de rentrer encore dans le monde, de faire ce que tu faisais, et de, de le faire encore de plus. Parce que là-bas, on peut te comprendre. Mais quand nous sommes ici, chez Dieu, Bien-aimé, tu, tu dois faire la part des choses. Ce qui mal, est mal, reste mal. Ce qui bien, est bien, reste bien. Amen, amen, amen. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mais regarde ta vie, tu, tu sais combien de maîtres. Amen. Amen. Quand l'autre vient, Tant il, il te parle. Et à mon celui-là, il vient aussi, monsoussour il te parle. A Mais maintenant, tu vas faire, tu vas exécuter quel ordre? Amen, amen. amen. Les interdits. On nous prend dans le livre de Josué. Écoutez ce que Dieu a dit. Josué chapitre 7, verset 11. Josué chapitre 7, verset 11. J'ai lu la parole dans le nom de Jésus. Amen. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages. Amen, amen. Ici, ah ouais. c'était l'affaire. C'était l'affaire de Josué. Après avoir combattu avec Jéricho, ils étaient sortis victorieux mais maintenant, il se présente devant Aïe. Mais avant de combattre, la vie de Aïe, Dieu avait déjà donné des il avait déjà donné des recommandations voilà ce que vous allez faire quand, vous, quand vous, y, vous y arriverez vous allez faire ceci vous allez faire cela il a donné des recommandations parce que Dieu avant de t'envoyer il va pas te parler il ne va pas t'envoyer seulement superficiellement il ne va t'envoyer la première chose e il doit d'abord te conseiller te parler te montrer et yu. après cela il si t'envoie Amen, Amen c'est ça sa façon de, de faire mais la Bible me dit quand ils sont partis ils ont combattu ils ont combattu ils, ils commencent à récupérer ce que Dieu avait interdit ça vous n'allez pas toucher ça vous n'allez pas toucher comme ils étaient poussés par l'envie. Ils ont accumulé toutes ces choses. Quand tu as ils sont allés toucher sur l'interdit. Je s'est fâché. Amen, amen. Il a changé maintenant. Il La victoire à l'échec. Victoire dans amen, amen, amen. Voilà pourquoi la, tu n'es plus victorieux Parce te, que pwete, tu as touché à l'interdit. Quand on touche à l'interdit, ta, ta, ta victoire sa, ça ne sera plus la victoire. Mais te, ça sera le chef. Mais l'ennemi sera sur toi. Il va dominer sur toi. Amen, amen. Dieu a dit à Josué pourquoi tu restes couché relève-toi Israël a péché est il a pris ceux qui étaient dévoués était dévoué à l'interdit les choses devaient l'interdire. Ils ont dérobé. Ils ont dissimulé Ils ont, dissimulé, ils ont caché cela ils ont parmi leurs bagages. Je vis. Amen, amen. Bien aimé, sache-le très bien qu'il a. te Je te vois. Même si tu es au feu fond, <mérite> tu, es tu es en bas, tu peux entrer sous la terre, je vois même sous la terre, dans l'eau il voit, partout que toi tu te retrouves, je te voit. et il te il connaît. connaît. Amen, amen, amen. Il a dit à José son serviteur ils ont il péché. Comme ils ont péché, moi aussi, je suis éloigné d'eux. Amen, amen, amen. Pourquoi? Ils ont touché à ce qui était interdit. Ce que Dieu avait refusé, Quand ils ont touché. Ah, voilà maintenant les conséquences. Et la Bible me dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi So, Ils tourneront les deux devant leur ennemi Car Ils sont sous l'interdit Ils fois tu es sous l'interdit Tu vas tourner les deux o, ko, pe, sa, mo, congo. Devant ton ennemi di, mo, so, Or oh, Dieu t'a dit oh, ya, wa, lo, bi, na, yo. Partout que tu seras si, so, C'était la, la promesse et Il avait fait avec Josué oh, so, so. Personne mais ce tiendra devant toi Mais malgré cette promesse comme vous avez touché à l'interdit Je n'agirai pas dans la promesse Je vais faire maintenant ce qui est ma volonté Amen, Amen, amen. Ne dis pas que non je suis le, le, le, le, le fils de la promesse J'ai la promesse de Dieu Oui <tri proudly> <tri transmit un malhe Jenny> Il, il va avoir la, la, la promesse de Dieu. Mais une fois que tu as touché à l'intérieur, tu as rempli la promesse. Amen, Amen. Amen. Israël, Israël, il a donné le dos Pape, Ki Mokongo. à ses ennemis. Na bangu, na na bangu. Pourquoi tout cela Pape, Parce qu'ils ont ma... touché à l'interdit Bien aimé, ne joue pas avec ce que Dieu a dit que non ça c'est non, non on ne, on pas, pas, on ne pas ne pas, de, pas. E. on ne joue pas avec les choses de Dieu on, on ne pas. joue pas même tes enfants yo. même ton mari même yo. ta femme tu si es serviteur tu es servante Qui no si. doit savoir te contrôler Le la si ton mari na yo. te veut t'écarter. de la mission yo. principale de Dieu et bien-aimé ça devient dangereux amen, amen. Amen. Amen. ne sois pas poussé par l'amour ah, comme si c'est ma femme. Dis, comme c'est mon grand. mari. Dis, non. Ai. Bien aimé. La mission que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas, pas la que Dieu lui a donnée. Chacun nous avons notre mission. Amen. Amen. Amen. Bien aimé. Mon pour résumer amé. quelque chose. Regarde maintenant dans la vie de. De et Eve. et Eve. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Verset 2 à 5. Écoutez ce que la Bible a dit. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Je a dit dit, il a dit Vous ne mangerez e point et peu vous ne toucherez point de que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, écoutez, ici, Dieu avait dit, maintenant, le serpent commence maintenant à dire, paye, aye, il a dit, alors, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bino bokoku fate. Mais Dieu sait que Le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme de Dieu Connaissant le bien et le mal amen, amen, Amen Pour autant dire que non Satan Il connaissait déjà Les interdits Que Dieu avait parlé à l'homme Amen, amen amen. Il connaissait cela. Mais pour l'écarter maintenant dans la destinée de l'Éternel. Il s'est présenté. Il commence à dire. Koloba. Non! Té. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que non, le jour où vous mangerez, ah, bon, Dieu souffrira. Ma. C'est-à-dire, le diable, Do, diable. Il a ajouté aussi sa connaissance ah, à, à, si par rapport à la, à la connaissance qui a été dit. Amen, Amen. amen. Bien-aimé, tu ami. dois faire très attention. Est, Même à ton entourage. Zingan zingan là où toi tu es, Psyko là zary. où toi tu vis, Psyko la pika personne pika. que tu parles avec lui, ce n'est pas tout le monde que tu peux parler. Ce n'est pas tout le monde que tu peux livrer tes secrets. La personne que tu parles, tu ne le connais pas très Ô bien. Tu, tu, pas. Tu, tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas son état d'esprit. Mais quand tu te présentes, quand tu es devant une bouteille, tu dis à ce moment Je vais parler tout ce que je peux parler. Amen, amen, amen. Non. T tu dois faire même les interdictions pour ta vie. Les as de la maison. Tu ne peux pas tôt. sortir en dehors. qui est là? Papa. Papa, maman. Mama, mais les secrets de la maison, Les secrets de votre foyer, Comment ça peut être retrouvé en dehors Là, il n'y a pas de discipline. On connaît votre emploi de vie, Votre manière de faire, On vous connaît. Voilà pourquoi, Là où toi tu vis, On ne te respecte plus parce qu'on te connaît en détail. Amen, amen, Amen. Une fois que tu connais en détail, que déjà, bah, yé, mi, tu perds ta valeur. Yo, bongi, suez, la, qui, tu tu nana, perds yo. votre poids. Oh, bongi, suez, la, qui, penna, que tu puisses avoir l'argent ou non, o, zanam, bon, go, tu dois garder les secrets de e, ta, sengeli, ta vie. C'est réservé à Dieu Yongo, penne, tiamina, et aux hommes de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut écouter. Il vient te parler. Mais quand il te parle a Tu sais l'intention Qui lui a poussé de te parler C'est lui, lui qui vient te donner des informations a yé, yé, Quand il y vient waye, Il te parle Alobina Voilà Là-bas c'était passé comme ça On a parlé ceci On a fait ceci Et on lui a parlé a Au lieu de discerner Yo Quand tu n'as pas discerné, tu as dit, a dit oui. Okay. Olobi, ça reste comme ça. Non, non, non, non, non. Okay. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Quand, Quand tu parles da. de choses, no tu as discerné. Tu as dit non, go. ça c'est faux. Non, ça, ce n'est pas véridique. Ce que tu as dit là, Olobi, je ne crois pas à ça. À la prochaine, il ne viendra plus. A mais regarde ton comportement quand la personne X vient chez toi il te parle des choses tu tu ouvres tes oreilles tu écoutes et après avoir de tu dis oui c'est comme ça on ne m'aime pas on m'a eu toujours on m'a jalousé depuis longtemps je connais non non non non dans la maison de Dieu on ne peut pas avoir de tels comportements. et qu'on quitte qu'on a on ne peut pas avoir de tel comportement si tu as un problème Ce avec un tel, raconte-lui personnellement associez l'homme de Dieu, d'étranger ses problèmes pour trouver une solution à la place de parler de n'importe quoi, à n'importe qui, ça ne t'ajoutera rien et ça n'avancera rien dans ta vie tu dois garder les interdits. Ce qui est interdit, reste interdit. On voit même pendant qu'on passe dans dans la cour de la route. On nous dit, on nous dit attention. Il y a les chiens méchants. C'est déjà l'information qu'on vous a donnée. Mais quand toi tu dis que non. Moi je ne connais pas les chiens méchants. Dès que vous entrez et que les chiens vous attaquent. Oh, qui va maintenant qui sera conséquent? C'est toi Exactement. ou la personne qui a écrit que non? Ou Il y a le chien méchant. Amen, amen, amen. Vous devez savoir: le, le diable, diable c'est le chien méchant des, des amen, amen, amen. Lui, yeah. il ne veut pas de ton avancement. Il, il ne veut pas. De ton développement. Il veut que toi tu restes seulement de la position que toi tu es. Pourquoi tu ne changes pas Parce que il y a beaucoup de choses en toi. Il y a beaucoup de histoires en toi. Comme il y a beaucoup de choses en toi, ça ne permet pas que non. qu'il y ait un changement dans ta vie. Tu tu ne vas pas te métamorphoser. Parce que il y a encore beaucoup de choses en toi. Cela pèse à ta vie. Au lieu de voler, toi tu je ne je voles pas. Je je je sais. Sais. Mais tu restes toujours dans ce stade. Amen, amen. amen. On vient. On te trouve seulement dans ses comportements. L'autre part, l'autre vient, il te trouve dans ses comportements. Tu es inexcusable. Tu n'excuses personne. Oh, tu ne pardonnes personne. Oh, -na tu n'as oh. pas d'égard à personne. Tu ne respectes personne. Oh, ça, ce n'est pas bien. Tu dois faire la rétroception de ta vie. Amen, amen. amen. Tu dois bien regarder à ta Et vie. De dire que non, ça, ce n'est pas bien. Ça, ça, ça ne marche pas. Je ne peux pas évoluer dans de telles histoires. Amen, amen. amen. Bien aimé, Morning, les interdits. Oye, peki, Quand Dieu défend quelque chose, c'est pour protéger. Et yo Amen, amen. Amen. C'est différent avec le diable. Si le diable réfléchit quelque chose, c'est pour chercher. Comment il va te ruiner? Amen, amen. Amen. Parce que le diable n'arrange pas. Il lui détruit. Mais celui qui peut détruire. qui peut arranger, c'est lui que Dieu. Il peut te détruire, mais il peut aussi t'arranger. Je J'aimerais que ce soir, à l'âge du Saint-Esprit, que Dieu arrange ton comportement, qu'il arrange ta, ta caractère, ta façon de voir, ta manière de vivre, de vie que, vie que vie tu, a tu a sois arrangé. Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Bien aimé, mettons-nous debout là où nous sommes. Tout le monde est il faut que l'esprit de Dieu travaille dans ton esprit. Le christianisme, c'est christianisme. le monde des de, de, de disciplines. Pour vivre dans le christianisme, tu dois être un homme discipliné. Une femme disciplinée. Si tu n'as pas de discipline vie, so tu tu n'as pas Christ en toi. Mais je veux que ce soit que l'esprit de Dieu t'aide. Que tu ne sois pas ce que tu étais auparavant. Que tu changes complètement. Ta façon de parler change. Ta façon de voir les choses change. Ta manière de réagir change. Que tu sois changé complètement. complètement. Complètement, tu vas prier là où as tu es, tu vas dire à Dieu, Dieu et que ton esprit m'assiste maintenant. Que l'esprit de Dieu vous assiste. La Bible me dit marchez selon l'esprit, et vous ne complirez pas les désirs de la chair. Demande l'esprit de Dieu de t'aider ce soir, que tu ne restes pas la même personne. Que tu sois renouvelé par le renouvellement de l'esprit. Que l'esprit de Dieu prenne la place dans ta vie. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Que le Saint-Esprit t'entrée dans ton cœur. Et que le comportement que qui n'est pas bien, que cela soit abanoui. L'esprit de Dieu puisse se prendre la place dans ta, ta vie dans le nom puissant de Jésus dans le nom de Jésus christ prie nom de Jésus prie là où tu es mon frère, ma soeur